Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Aujourd'hui, les musulmans au Canada et à travers le monde célébreront l'Aïd al-Adha, qui marque la fin du Hajj. L'Aïd al-Adha est une occasion de réfléchir aux leçons à tirer des sacrifices et de faire preuve de compassion envers ceux qui sont dans le besoin. Les communautés se réuniront pour partager un repas, prier et démontrer leur reconnaissance pour les bénédictions de la vie. C'est également une chance pour nous tous de souligner le rôle important que jouent les Canadiens musulmans pour façonner notre pays pour le mieux. Et c'est le moment de célébrer les différences qui font de nous qui nous sommes. Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons un merveilleux Aïd Al-Adha à tous ceux qui observent cette occasion. Aïd Mubarak